Allez, c'est une Vauclusienne qu'on va découvrir avec euh, David Bérard. Euh, Aujourd'hui, une Vauclusienne qui nous permet de, de mieux découvrir le Vaucluse euh, à travers des podcasts, David. <rire> ah, exactement, Philippe. Elle s'appelle Marie-Cécile Drecourt. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour David. Marie-Cécile, vous avez créé une chaîne de podcasts. Ce sont des, des sons, des enregistrements, des interviews à écouter qui s'appelle Esperluette. Qu'est-ce que vous racontez dans Esperluette eh ben Je raconte le, le Vaucluse, donc euh, j'essaye de mettre en avant euh, toutes les belles énergies qui euh, travaillent, euh, agissent dans le Vaucluse, donc à la fois des entrepreneurs, des associations, des artistes, euh, avec des interviews, des débats autour de thématiques comme la gestion des émotions ou, ou, euh, ou la créativité, et aussi des chroniques, euh, méditation, et puis un peu de, de culture et de théâtre aussi, puisque ça nous manque beaucoup en ce moment. C'est ce qui fait l'originalité de votre concept, c'est qu'on se pose et qu'on prend le temps. Alors les interviews, ce sont des, des entretiens dans lesquels on vous entend euh, de manière très très très très courte. Vous êtes très peu présente. En sur la méditation sur euh, les chroniques théâtrales, par exemple, on prend le temps, on se pose et on est envahi par l'univers sonore. Voilà, c'est vraiment le but, c'est de prendre le temps, de sortir un peu des écrans et de reposer ses yeux, mais euh, tout en écoutant euh, bah, des interviews, des portraits positifs et de montrer que il se passe plein de choses sur notre territoire. Vous avez une manière particulière d'interviewer les gens euh j'essaye d'être le plus près possible, c'est-à-dire d'être voilà donc, comme une relation amicale. Euh, dans mes rencontres, j'enlève même mes questions pour qu'on n'entende que la personne parler. Euh, le but, c'est vraiment de mettre en avant ces personnes-là et de comprendre leur parcours, comment elles sont arrivées là, comment elles ont réussi à créer leur entreprise, leur activité. Et, euh, et le but, c'est vraiment de passer un, un bon moment. J'ai même certaines personnes que j'interviewe qui m'ont dit qu'elles avaient l'impression d'avoir passé un bon moment avec une psychothérapeute parce qu'elles sont ressorties avec un gros sourire et et ça leur a fait faire un petit point sur leur situation. Donc euh, voilà, c'est une manière un peu sympa d'interviewer de, de quelqu'un. Et puis après, bah, à l'écoute, c'est aussi sympa à écouter. Moi, c'est vrai que j'ai mis l'oreille sur, sur votre podcast assez régulièrement. J'ai quelquefois l'impression que c'est moi qui échange avec la personne, c'est volontaire voilà, c'est un peu le but, c'est vraiment de, de, de créer un lien entre la personne que j'interviewe et puis euh, bah, la personne qui écoute, euh, bah, c'est l'Esterluette. Luette, hein. Lester Luet, c'est le, le signe du « et commercial euh, » qu'on qu a tous vu, mais tout le monde ne connaît pas forcément le, le nom de ce signe. Et donc euh, bah, le but, c'est de créer du lien dans, dans le territoire, sur le territoire. J'ai certaines personnes qui ont été interviewées, qui finissent par travailler ensemble maintenant parce qu'elles se sont rencontrées grâce au podcast. Euh, donc voilà, c'est vraiment ça, c'est de, de mettre en avant euh, plus les personnes que j'interview que, que moi et, euh, et de créer une sorte de, de lien intime avec quelqu'un qu'on connaît pas forcément mais qu'on rencontre grâce à, à ces épisodes. Comment on écoute votre podcast Comment on le télécharge Où on le trouve alors, ça se trouve sur toutes les applications d'écoute musicale. Si vous utilisez Deezer, Spotify, iTunes, par exemple, vous tapez Esperluette Podcast et vous allez le retrouver. Et puis, j'ai un site, esperluette-podcast.fr, où tous les épisodes sont disponibles. Et je vous suis aussi très présente sur Instagram. Donc, voilà, je pense qu'on devrait réussir à me trouver. Merci beaucoup, Marie-Cécile Drecourt. Bon dimanche à vous. Merci, David. Bon dimanche.